Voilà, vous voyez, je fais cette vidéo, je vais parler un peu de l'Algérie. Parce que l'Algérie, c'est un pays qui me suit beaucoup. Les Algériens m'aiment beaucoup. Mais quand tu fais une vidéo sur l'Algérie, fais attention. Eux là, ils, ils aiment envoyer des menaces. Mais des, mes meilleurs amis sont les Algériens. Donc je tiens aujourd'hui à parler dans cette affaire de Cameroun-Algérie. Ria Marez, il a laissé un long message. Un long message. Et ce message-là, je crois que l'Algérie n'arrive pas à digérer l'élimination pour le Qatar 2022. Ils ont voulu rejouer parce que la bistro Mamadou Gassama, il n'a pas été correct. L'Algérie n'arrive pas à digérer ça. Et je voulais moins dire un proverbe africain. Aux Algériens, quand tu forces pour rentrer dans un trou qui n'est pas à ta taille, c'est ton corps qui sera meurtri. Pour vous dire que vous, en tant que peuple très croyant, vous êtes croyant, moi je vois, je ne connais pas un Algérien qui n'est pas croyant. C'est Dieu qui a décidé ainsi. Il faut accepter. Hein? C'est Dieu qui a décidé que vous n'allez pas à la coupe. C'est des grands hommes qui acceptent des grandes défaites. Ce n'est pas permis à n'importe qui d'accepter une douleur. Et si vous êtes des, une grande nation, un grand peuple, des grands hommes, acceptez ça comme ça. Vous êtes croyants, acceptez. On a vu comment ça s'est passé. Il y a eu des butos annulés. Il y a eu tout un tentama. Et malgré ça, vous avez vous étiez en train de gagner vous étiez en train de partir au Qatar et à la dernière seconde les choses ont été différentes vous êtes des grands hommes arrêtez quittez la là la, laissez ça là et vous savez aussi cette affaire de Qatar 2022 la FIFA aussi a mis deux équipes en collision deux équipes qui ont envie de gagner qui ont envie c'est pas l'Algérie contre une petite équipe non c'est deux grosses équipes c'est du titan. C'est deux peuples fiers. Deux peuples fiers. Le Cameroun est fier. L'Algérie est fier. Accepté. C'est Dieu qui a voulu que ça soit ainsi. Et il va vous dire un proverbe aussi encore africain. Qui dit "On ne met pas deux fers dans un même trou. C'est ce qui s'est passé. Ils ont mis deux grosses nations pour, une même, pour un seul trophée. C'est ce qui s'est passé, c'est passé. Algérie, il faut accepter. On vous a vu avant-hier. Le même Dieu qui vous a aidé à gagner la coupe, il dit, vous partez pas. C'est le prix du sac. Acceptez cette douleur. Si vous acceptez la joie, ce qui vous pense que vous êtes capable d'accepter cette douleur, cette élimination qui s'est passée, il faut l'accepter. Parce que le futur arrive. Ne mettez pas Dieu en colère. Bon ramadan à vous.